Alors, on imagine que je suis donc dans Devoir fait, 4e A ou B. Je vais dans Mathématiques, je vais dans Chapitre 8 Statistiques et je vais télécharger le fichier Naissance et Lune. Donc, je vais sur l'icône Télécharger et avec un peu de chance, c'est écrit Ouvrir avec LibreOffice par défaut. Si ce n'est pas LibreOffice par défaut, il faut aller le chercher. Si c'est enregistrer le fichier, il faudra faire attention à l'enregistrer au bon endroit. Prenons le cas où c'est ouvrir avec LibreOffice par défaut. Je dis OK, je le laisse ouvrir tranquillement ce fichier sans rien faire, ni avec la souris, ni avec le clavier, ni quoi que ce soit. Et là je vois que ce fichier est marqué en lecture seule. Donc en fait je n'ai rien pouvoir faire là. Donc premièrement, il faut que je l'enregistre dans mon dossier personnel. Donc documents, devoir, maths. Si je n'ai pas maths, il faut le créer. Je dois avoir un dossier statistique. Si ce n'est pas le cas, je vais le créer. Et je dis donc enregistrer. Dans ce fichier tableur, il y a trois onglets, naissance, lune, graphique. Dans naissance, eh bien en fait, j'ai donc tout le nombre de, de naissances par jour en l'an 2000. Je peux calculer le nombre moyen de naissances en janvier en utilisant la fonction moyenne avec deux n. J'ouvre la parenthèse. Euh, donc j'ai bien écrit moyenne, j'ouvre la parenthèse et je vais aller prendre la, le nombre de naissances du 1er janvier. Donc clic gauche, reste cliqué jusque, eh ben, jusque à la cellule du 31 janvier. Je suis trop loin, pas, je reste cliqué, voilà. Et euh, je ferme la parenthèse. Et donc je vois là-haut là, de C6 à AG6. J'ai pris la moyenne de tous les nombres de C6 à AG6. Maintenant, pour février, eh ben je vais faire la même chose, c'est-à-dire égale moyenne. J'ouvre la parenthèse. Je vais chercher la première cellule, qui est donc C9. Je suis sur la ligne 9. Et euh, la dernière, je vais mettre AG9, Bon même si en AG j'ai rien parce qu'on n'y a pas de 31 février. Même chose pour Mars. Moyenne de la première cellule, c'est C ligne 12, donc C12, jusque AG12. Et je ferme ma parenthèse. Entrée. Bon, je ne vais pas faire tout ça euh, 36 fois. Je vais faire CTRL-C. CTRL V, et là, il a pris directement la ligne 15. De nouveau, CTRL V, et là, il a pris directement la ligne 18. Et ainsi de suite, pour tous les autres mois, je descends, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc, ah, il m'en manque un, celui de décembre, de décembre CTRL V. Voilà, et en fait, je constate que euh, chaque mois, il y a euh, aux alentours de 2100 naissances. CTRL-S pour sauvegarder. Je vais aller voir l'onglet Lune, comment il se présente. Donc les phases de la Lune, euh, si j'augmente un peu. 0, c'est quand c'est la nouvelle Lune, on ne la voit pas en fait. 4, c'est quand c'est la pleine Lune. 5, 6, 7, et 7, on est quasiment à la fin de la Lune. Euh, donc voilà, 0, ça veut dire que le 5 janvier, il y avait la pleine Lune. Euh, le 2 ici, qu'on était au deuxième, 8 euh, huitième de la Lune. Le 0, que le 6 février, il y avait la pleine Lune. Non. Je vais aller représenter maintenant tout ça graphiquement. Euh, donc, je vois ici que euh, je n'ai pas réécrit chacune euh, des valeurs, mais je suis allé chercher les valeurs dans les onglets précédents. Et ici, je vais remettre en janvier. Voilà. Euh, quand le nombre de naissances qu'il y a eu quand c'était la nouvelle lune. Donc le nombre de naissances, là c'est ces quatre nombres qu'il va falloir que j'additionne. Et pour ça, en fait, j'ai mis une formule automatique qui calcule somme-ci euh, sur le, la ligne 8, si c'est 0, alors j'additionne les nombres de la ligne 7. Ça, c'est valable quand la lune est à 0 pour euh, mettre les autres qu'est ce que je vais faire est ce que je vais écrire 1 2 3 4 pas du tout je prends ma poignée et je vais donc jusque 7 puisque j'ai divisé ma phase ma lune en phase de 0 à 7 et pour ma formule alors si je fais ctrl v je retrouve le même nombre normal parce que là il a repris 0 et ben moi je vais mettre 1 et là il a calculé toutes les naissances avec la phase 1 et effectivement, le nombre a changé. CTRL-C et CTRL-V. Et là, de nouveau, il refait la même chose parce qu'il a gardé le chiffre 1. Donc je le change et je mets 2. CTRL-C et je fais CTRL-V au lieu de mettre 2. Je mets 3. Comme d'habitude, je me dis, euh, c'est étonnant d'être obligé de refaire toujours la même chose. Est-ce que je ne pourrais pas automatiser ça pour pouvoir faire tirer directement ma poignée En fait, au lieu d'écrire le 2, je vais écrire le, ce qu'il y a dans la cellule. Et donc dans la cellule, au lieu d'écrire 2, j'écris AJ6. Et là, je vais pouvoir faire un copier-coller. Et il me change les valeurs à chaque fois. Parce que là, donc il prend AK6 pour 3. Pour 4, il prend AL6. Pour 5, 6, 7, etc. Et donc, enfin, je suis contente. Il a tout calculé automatiquement. CTRL S pour sauvegarder. Alors faites attention d'avoir bien mis janvier. Euh, faites attention de bien mettre janvier là à côté des nombres du 2158, je sélectionne ces cellules, insertion, diagramme. Ce n'est pas ce que je voulais obtenir parce que il faut que je mette plage de données. Les données sont en ligne. Je mette la première ligne comme étiquette et la première colonne comme étiquette. Et donc à ce moment là, euh, voilà, j'ai représenté graphiquement le nombre de naissances par phase de la lune au mois de janvier. Je peux diminuer mon graphique. Euh, pour le bouger, il faut que je clique à l'extérieur du graphique. Et une fois que j'ai les poignées bleues, là, c'est bon, je peux le bouger. Voilà, et je vois qu'en fait, ça change euh, suivant les phases de la lune, le nombre de naissances. Bon, très bien. Je vais refaire la même chose pour le mois de février. Donc, ici, j'écris février. Je sélectionne ces cellules, CTRL-C, CTRL-V. Je prends ces cellules, CTRL-C, CTRL-V. Et oh la chance, il a tout calculé automatiquement. Donc, insertion, diagramme, plage de données, données en ligne, première ligne et première colonne comme étiquette, et hop il a tout représenté graphiquement. Je clique à l'extérieur du graphique, j'ai mes poignées bleus. je peux diminuer mon graphique de manière à le mettre en dessous de janvier et pouvoir comparer mes deux graphiques. Donc je peux élargir, allonger pour avoir un peu la même tête, voyez la même largeur du coup ah ben là, en février, il n'y a pas grand monde dans la phase 7. Bon, ben voilà, c'est parce qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de jours de phase 7 au mois de février. Voilà, il n'y avait que 3 jours au mois de février de phase 7. Je vais refaire la même chose pour le mois de mars, donc ici j'écris Mars et je fais sélectionner toutes mes cellules, CTRL-C CTRL-V ah, là j'ai pas pris et eh oui, j'ai pas bien positionné vous voyez donc CTRL-Z pour enlever et je me remets, c'est bien ici que je dois faire mon CTRL-V je sélectionne les cellules insertion, diagramme plage de données Série de données en ligne, première ligne comme étiquette, première colonne comme étiquette. Et hop, ça y est, c'est fait. Et ah, bah, tiens, ça c'est surprenant, en mars, justement, c'est la phase 7 où il y a le plus de naissances. Est-ce que c'est signe que c'est dans la phase 7 qu'il y a le plus de naissances Qu'en pensez-vous CTRL-S pour sauvegarder. Bon, et alors là, en fait, euh, je vois que mes naissances varient euh, suivant les phases. Euh, Qu'est-ce qui va se passer au niveau des autres mois Alors, pour l'instant, il n'y a pas de chiffre écrit. Eh bien, je vais prendre le mois de mars. Je sélectionne toutes mes cellules. CTRL-C. Je me mets juste à côté d'avril et hop, comme j'ai mis les formules pour aller chercher les chiffres au bon endroit, il va les chercher. J'enlève le 31 avril qui n'existe pas. Je refais ici CTRL V. En mars, 31 jours, tout va bien. En juin, pareil, j'enlève le 31 juin. Juillet, il y a 31 jours. Août, 31 jours, tout va bien. Septembre, 30 jours. Donc j'enlève les deux dernières cellules. Octobre. Novembre. J'enlève les deux dernières cellules. Et enfin le mois de décembre. Ctrl-S pour sauvegarder. Alors ici, je vais mettre les valeurs pour toute l'année. Pour ça, je vais sélectionner mes cellules ici. Ctrl-C. Et attention, je le mets bien au bon endroit, au-dessus des chiffres, CTRL-V et je change mars en avril. Je me remets au bon endroit, au-dessus du nombre de naissances. Non, là, ça va pas être bon. Euh, là, pardon, le, le, le mois, c'est bon. Euh, après, il faudra que je mette les cellules au bon endroit. Donc, je commence par marquer le nom des mois. Je sélectionne mes cellules. Je mets au bon endroit et là, voilà, il va tout calculer automatiquement. Tout va bien. Je fais juste attention à placer euh, le début de mon CTRL-V au bon endroit. Et maintenant, donc pour l'année, eh ben, euh, je prends toujours mes cellules, CTRL-C, contrôle CTRL-V, contrôle et là, je vais devoir calculer la somme de toutes les cellules où il y a des naissances en vase 0. Donc, cette cellule, point-virgule, cette cellule, point-virgule, cette cellule, point-virgule, vous voyez, ça s'affiche là-haut au fur et à mesure. Je n'oublie pas le point et virgule entre chaque nombre. Je continue. Et là, à la fin, eh ben, je ferme ma parenthèse et entrée. Et je suis donc à 98 000 naissances en phase 0, que je peux centrer. Et là, je prends la poignée et hop, il va tout calculer automatiquement. Et euh, du coup, je vais faire euh, le diagramme avec ces valeurs, insertion, diagramme, plage de données, données en ligne, première ligne et première, première colonne comme étiquette. Et là, qu'est-ce que j'obtiens Est-ce que je vais obtenir des naissances plus importantes à telle ou telle phase de la Lune Tadam Ah bah ça alors, c'est très très différent et là, ah bah là, je trouve que dans les phases 3 et 4, c'est là qu'il y a le moins de naissance. Euh, Est-ce que ça veut dire que, en fait, c'est quand il y a la pleine lune qu'il y a le moins de naissance Qu'en pensez-vous C'est quand même la tête de ce graphique euh, qui semble signifier cela. À moins que... Ah, regardez sur l'axe vertical. Alors là, pour la voir... Je clique là, je vais aller formater l'axe. Quel est le souci de cet axe Il commence à 84 000. Et là, parce qu'automatiquement, il a mis commencer à 84 000. Si je le fais commencer à 0, que se passe-t-il Ah Eh bien mes barres, là, cette fois-ci, elles ont toutes un peu la même hauteur. Que peut-on en déduire Est-ce que les naissances dépendent de la phase de la Lune Je vais aller enregistrer ça pour le transmettre à mon cher professeur de mathématiques. Je vais juste lui envoyer pour montrer que j'ai bien terminé euh, la capture d'écran. Donc j'ai été chercher l'outil capture d'écran et je vais euh, prendre une photo. Vous euh, voyez, ça prend du temps. Et ben voilà, euh, je ne m'énerve pas, je le laisse arriver. J'ai nouveau. Euh, là, je me suis trompée parce que pour pouvoir prendre ma capture d'écran, il faut donc que voilà, ce soit en moins fort, là, en moins brillant. Je sélectionne mon image, je l'enregistre dans document, devoir, maths, statistiques, et donc cette image PNG, je vais l'appeler par exemple en année, c'est-à-dire les valeurs annuelles des naissances. Et maintenant, je vais aller ouvrir un dossier texte, un fichier texte, pardon. Si j'ai pas le temps, eh ben, j'envoie déjà ça à ma professeure qui va déjà être contente d'obtenir ça. Sinon, si j'ai le temps, eh ben, je vais faire une conclusion de mon travail, c'est-à-dire que dans mon fichier texte, j'explique ce que j'ai obtenu. Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Hein. Moi, par exemple, j'ai mis... Voici le graphique correspondant au nombre de naissances en fonction des phases de la Lune. Et je vais chercher mon image. Attention, là je suis dans les dossiers temporaires. Je vais bien dans documents, devoirs, maths, statistiques, années et voilà. Et j'affiche mon joli graphique. Je peux mettre aussi les phases de la Lune, euh, donc faire euh, prendre une, une photo euh, des phases de la Lune. Là, vous voyez, je commence à cliquer, à ce moment-là, l'icône là, là, disparaît et je peux prendre en photo euh, ces phases de la Lune et l'appeler par exemple lune.png. Et du coup, dans mon graphique, je précise, enfin, je vais remettre aussi cette image-là. Insertion, image, et je vais chercher l'une. Ça se met là, très bien. Je vais tranquillement le mettre un peu en dessous, comme une légende, pour dire, voilà, les différentes phases de la lune, elles sont comme ça. Enfin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire ça. Entrée pour passer en dessous de l'image. Et en fait, du coup, je peux dire que je constate qu'il y a autant de naissances, quelle que soit la phase de la Lune. Non. La Lune n'a donc pas d'incidence sur le nombre de naissances. même si, euh, si l'opinion est contraire, et, euh, même si de nombreuses personnes pensent le contraire, même si de nombreuses personnes ont une opinion euh, contraire, même si ma grand-mère me l'a toujours dit, même ce, si ceux qui travaillent dans des maternités le pensent, etc. Voilà, devoir maths, statistiques, et euh, donc ce truc-là, ben, je suis dans statistique toujours, et je peux l'appeler, par exemple, l'une et naissance. Et puis, euh, voilà, ce fichier, pour euh, qu'il soit fixé, je le mets en format PDF pour le, le, le transmettre à ma prof. Comme ça, il n'y aura pas de changement de, de configuration. Et là, je vais sur Trees, je vais sur ma maison. Dans ma maison, normalement, vous, vous avez un dossier qui s'appelle euh, « Travaux collège ». Puis, vous appuyez sur « Plus ». Mon ordinateur, vous allez chercher votre euh, travail qui est dans documents, devoirs, maths, stats et vous prenez bien le fichier PDF. Je clique dessus, double clic ou bien clique plus, plus ouvrir. Il arrive et ce fichier, donc je le partagerai. avec ma professeur. Donc, quand il est téléchargé, je clique un coup dessus, je vais sur l'icône Partager. Et donc là, avec euh, ensuite euh, annuaire, professeur, etc. Voilà.